Bon ok vas-y je le fais ton machin. Eh ben vas-y dis. Et quand je... Ok. Comme Edgar a trop fait la meuf et que le budget ne nous permet pas de le missiner Attends, quoi Le missiner Je me Non mais il manque un cas, euh, forcément. Oh, oui. Bon, je recommence. <rire> Comme Edgar a trop fait la meuf et que le budget ne nous permet pas de la misquiner, la vidéo que vous allez voir a été découpée et raccommodée pour virer le moindre décibel qui est sorti de la bouche d'Edgar. Nous nous excusons de la gêne occasionnée et nous invitons tout le monde à insulter Edgar. Cordialement, le producteur, le monteur et tout le monde. Parfait. Donc, pour commencer, vous allez tous faire ce que je vous dis, d'accord <rire> Ok. Vous allez tous appuyer sur la touche Windows. Et marqué MS Painter. Alors, une citrouille. Hop, Google Images. Alors, il, moi, il me faut une ouais, belle grosse citrouille. Ouais. Il reste combien de temps 3 minutes. Trois oh, mi <rire> non, mais ça va pas. <rire> bah, hop. Oh, j'ai fait des formes si parfaites. Merde. Je m'aime. Oh non, mais... Oh mais non, mais il est giga cancer, le... Oh bon, tant pis. On va color... On va remplir à l'ancienne. Hein. Euh... J'allais dire il a pas la baguette magique, mais non on est sur MS Paint. Non mais vous, genre, vous allez vous moquer moi ça semble vraiment... Oh mon dieu... C'est bon, j'ai une meilleure... J'ai une bonne idée pour remplir. Je fais des carrés à l'intérieur. En fait, ma citrouille ça va être mon chat. <rire> ma citrouille c'est ma photo de profil. Elle est magnifique. Voilà. Ah, bah la... <rire> c'est un peu de la triche. Bah oui. non, j'ai taillé dedans, j'ai pris une citrouille et j'ai taillé. Oui, enfin. Euh... Pour la prochaine image, je prendrai une image et je, prends, je ferai des contrôles X comme ça, je ferai des cuts à l'intérieur. Oui, bon, voilà. Voilà. Non, non, non. Vous allez m'insulter. On dirait elle pleure la mienne. Vas-y avec le oui. temps qui... avec le temps qui me reste, je vais la faire pleurer. Elle est, très... Elle est très bien ta citrouille. T'inquiète ma citrouille Oui. Mais. Ouf non, Et la citrouille de PC Elle va pas s'envoyer. Attends. Oh <rire> ah, enfin, voilà. Oui Ah bah, gare oui. Mais putain, mais. Ça commence à me faire chier ça. Ma vidéo. Ça... Je, je n'avais pas reconnu le site. En fait, je suis en train de chercher. <rire> Quand... Je ne peux même pas voir les vôtres. Bah remonte la discussion. Ouais mais non, ça marche pas. Attends oh, ouais. ah voilà. Okay. Je valide tellement. <rire> Je sais que du coup je vais devoir mettre un extrait de la vidéo au montage Mais je peux pas le mettre assez long pour qu'on comprenne ce que c'est vraiment Sinon je vais être démonétisé oh, that's fine. Oh wow, <rire> Ah la la bon, du coup je vous propose pour la dernière manche qu'on fasse chacun notre déguisement d'Halloween Euh ouais Allez 3, 2, 1, c'est parti Alors pour mon déguisement d'Halloween Les genre on doit se dessiner Fais comme tu veux, moi j'ai pris le dessin de toi, je vais rajouter mon déguisement par-dessus. Magnifique, c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est pas du tout ce que je cherchais mais je vais prendre. À... Oh mais voilà, mais c'est pile ce qu'il me fallait Mais quand vous allez voir mon costume, vous allez être tellement jaloux. Hmm. Ça me crispe de pas avoir des bras, alors je vais me dessiner des bras. <rire> je sais pas pourquoi, mais je vais la mettre. Oh, mais attends, Il faut mais. Une photo, mais je suis pas sûre. Il faut que je me rase. Oh je sais, oh je suis ingénue, si j'arrive à le faire, Moi ça je va suis... être incroyable. Je suis en train de me raser là. C'est pas tous les jours que vous m'entendrez dire ça. Non, c'est sûr. Mon dieu, je, je ressens... Reçois... J'ai tellement... J'ai tellement... Je sais quelle image tu cherchais. <rire> en fait après je suis tombée sur... Cette image, attends. PC va se déguiser en fantôme, Là. du coup. Moi, mon à image, je suis toujours pas Image, je me suis dit. Et mon déguisement. Ah mon dieu, <rire> qu'est-ce que c'est que ça Je suis un vampire. Je. Alors. Qu'est-ce que t'as mis sur ta tête <rire> Alors en fait. <rire> oh putain. <rire> j'ai tapé coup, euh, coupe de cheveux de Dracula et je suis tombé sur ça <rire> Alors je dis ils me le font <rire> Alors sur l'image <rire> on, on voit que j'ai une cape et ensuite j'ai ma fou à côté de moi <rire> Et le pire c'est que ça ira même pas sur ma chaîne cancer ça <rire> C'est l'image du gosse à qui j'ai pris la cape. <rire> je, me ah, suis, je me suis déguisé pour Halloween. C'est incroyable. Ah, ça va. Bon, bah, comme la fin de la vidéo, elle était vachement brutale, bah, euh, joyeux Halloween et euh, n'oubliez pas qu'il euh, y a le plus terrible des vampires qui vous surveille.